Gros. Ça va ah, j'ai 3000 de côté, quoi. moi. Ah, ouais. Faut que j'aille chercher une machine de. Guerre. Ah, ouais. <rire> non, mais. <rire> Je me suis retourné deux secondes. L'erreur. Machine de guerre parée. Vas-y, Forus. Regarde-les, les sprinters, gros. Ah, oh. euh, quoi que ouais, c'est vrai que t'en as peut-être un. Ouais, ah, il n'y en a pas qu'un. Ah, ouais. Un 3. Sérieux ouais là j'en ai un sur ouais. moi là, j'en ai un sur moi, tu vois là Ouais lui, ouais, lui j'avoue il court vite, ah ouais il court vite <rire> Ah ouais non <rire> mais là c'en est un lui Ah mais attends Je les ai vus Attends mais c'est pas possible, en fait ils étaient pas là au début de la manche hein. Mais ils te mettent des tartes mon cousin Même <rire> que des... Des zombies de feu dans... dans tu tu mets une Ouais ouais c'est vrai ça Je Cours sur le côté Là, ça sonne les oreilles quand tu tires, c'est la fin. Bon, j'espère qu'on a les gros à celle-là normalement, non Avant qu'on ait vraiment full sprinter et que ce soit merdier de ouf. Mon arc est opérationnel Ça va être drôle là. Hein. Ah, ouais, ouais, non, mais là là, là y en a qui calopent là. Oh là là. Qui calopent Qui calopent, ouais. Ah, mais là c'est bien, là, là t'enchaînes. Petite clope. Attends, j'arrive, j'arrive. Mais, mais, mais non, mais vous êtes bête, euh, bah trop tard. C'est pas maintenant qu'il faut le claquer, le spé. Si, bah c'est pas si mal là, moi bah, je. je le récupère vite, moi. Bah moi aussi je le récupère vite. Oh, niveau 52, je suis frais. Ça court hein. euh, pour finir les zombies par terre mais il fait plus de dégâts en fait. Mais on t'a dit, ton RPG c'est de la merde. Je suis coincé. Ouais. Est-ce que tu ouais, veux, je veux que, que je mette je les icônes au Chris Non mais, mais non, non, non, non, non, non. Regarde, hop, ce que je veux c'est ça. Ok. Et ce que je veux là c'est aller chercher une machine de guerre que je puisse le récupérer rapidement mon truc. J'ai un... J'ai deux sprinters au cul ah. <rire> Attends, C'est euh, la saucissonnerie tu... là, c'est la saucissonnerie Prends la, ouais, large, je... large, large Ouais, je prends large Vas-y, va T'as personne au cul mais... Non, il a flashé Faut que vous les gardiez, faut que je prenne ma machine de mort, faut que j'ai mon ulti sinon... Vas-y, je flash Va enfin, prendre Je flash <rire> Vas-y, je flash tout <rire> Oh, y'a un gros! <rire> oh non! T'as un pire truc quoi! Ah, ouais, bah là, alors là. Et puis en plus, eux, tu sais, qui courent vite aussi au bout d'un moment. Ah, mais t'as même plus le temps de prendre euh, des trucs au beau! <rire> non, t'as plus le ouais, de... temps! Si, faut aller à il Faut des leurres Ouais, faut des leurres Mais j'en ai pas! <rire> ah bah ouais. Faut qu'on arrive à Vous se passer un les rapides, pack. là? Ouais, ouais, on est rapide là. Ça doit être bien musclé. Bah ouais, c'est plutôt pas mal. Oh là là, tu es, oh là, Oh là là. Je peux pas lui tirer oh là dessus là. gros Vas-y je mets un à l'heure Attends Maintenant Putain j'ai pas récupéré mon... Ah non toi ne me casse pas la gueule s'il te plaît ouais, oh. moi, Non la 50, la 50, Mais je fais j non. Des faces, gros. <rire> C'est un délire wow. Freddy j'arrive dans ton tour Viens passe derrière la boîte il est où, le boss ouais, est pas, vrai. what Moi j'ai mon Dorea, mais je sais pas si jamais t'arrives à la Réa euh, ça ouais. a fait Viens sur moi, viens sur moi Torez hein En plus le... Non, Torez pas pour l'instant Après lui il peut, il a les... Il peut ouais, les acheter les racheter Ça passe. Ça, ouais, passe ça passe difficilement mais ça passe Ah mais t'as ton ulti, t'as ton ulti Non je l'ai pas, je l'ai pas Vas-y Réa toi Yoann, Réa toi Garde-les, faut que, faut que je prenne le. Bah attends, je vais, je vais, le raise. Vas-y, vas-y, va. Va, ouais, mais en fait le truc c'est que là si jamais tu meurs, euh, non bon tu vas pas crever. Faut qu'on garde les, faut qu'on arrive à garder les zombies que je reprenne ma machine, que je prenne mon ulti de merde. Oh là là, ça a tout split. Ouais c'est, là c'est infernal. Mid. Là là il a sorti dico. Il une, y a une. Putain, <rire> <rire> Elle eh, si t'arrives à me couvrir à la table? Il y a un deuxième ouais, on arrive juste à côté de la table C'est bon j'ai ma machine Quoi J'ai pas Attends j'ai bientôt mon ulti avec... C'est la fin moi, c'est la fin oh Non mais what Attends, attends, attends C'est trop dur hein. Là, oh non je peux ça pas Ça va devenir vraiment musclé Cours, cours, cours Oh là là, eux non ils mais me je vais. Oh, t'as l'ulti T'as l'ulti oh, Non, je l'ai pas, oh. pas, je l'ai pas, je suis à deux doigts de l'avoir. Chris, Christian, Satan. Je joue, je oui, oui. Je l'ai. Il me faut la oh. machine, hein. Il me faut la machine. Il me faut impérativement <rire> la machine. Oh, mais c'est n'importe quoi. Vas-y, vas-y, je te couvre la machine. Mais, peux rien faire, <rire> <rire> mais non, t'as repris l'hélico, putain. Faut que t'arrêtes. Bah, je, je l'ai pris euh, au moment où il est mort. Ah, je vais retirer. Ah, ouais, je suis rochi. <rire> essaye d'enculer les boss. Bah, je les vois pas là. Ah, si. Ouais, oh, j'ai l'autoréa, mais. Attends, essaye. Ouais, bah, ah, ouais, Attends vais... que j'arrive. Essaye de prendre ai le pack. laisse-moi m'autoréa. Oh là là. Attends, attends, attends, je vais prendre une. Non, non, non, prends rien. Ah, ouais, okay. non, mais attends. Mais je vais prendre oh, une singe. Euh... Mais ah, non, pas mais à fallait à pas aller, aller euh... à la table. Fallait pas aller à la table, fais. Je voulais reste At Woody, Attends les infos attends, les infos, attends les infos, attends les infos. Je vais le réa. J'en a... ai pas au cul non. Faut, pas, non, non, non, non faut que j'aille faut que je profite là pour euh, Cette merde. J'ai plus de matin. Là. là ça court bien mon cousin. <rire> là y'a un boss. Il est sur moi hein. Les faces, faut que j'achète un hélico. Je me sens mal. Bordel, <rire> Chris, Chris, Chris, Chris, Chris. Ouais, putain, bah ouais, mais non, trop tard. J'avais <rire> mis le truc. T'es fou, toi, comment t'as crié. Tu m'as fait peur. Oh non, j'ai un hélico, mais je peux pas le mettre. Je suis à terre. Mets-le à Tiens. terre, mets-le à terre, près du oh. Hélico, ça serait fou que tu puisses le mettre à terre. Ouais, bah ouais, carrément. Regarde le! Il critique! C'est fini hein! C'est la fin bordel! Fais gaffe aux zombies! Y'a un gros encore! il a cassé sa gueule! J'ai pas de mat, j'ai pas de maths! Va me chercher une machine de guerre vite Yohan! Va me chercher il a dit! S'il te plaît! Attends! Merci! Ça y est! Et moi j'ai même pas Mimi d'HP gros Ouah wow, mais les dégâts que tu perds avec le shield mais what rôti. Oh là là. <rire> <rire> ah ouais ça, ça bombarde un hélico Putain mais en vrai si tu fais ça j'ai jamais mon ulti hein Et le Mais je peux pas le réa, t'es fou toi, je vais me faire éclater Essaye de ah tuer le boss con. là de merde Waouh waouh waouh waouh waouh wow. En plus tu l'es fait spawn en continu Tu l'es fait spawn en continu, au secours Arrête de tirer Freddy arrête de tirer wow. Je vais m'autoriser. Hein. Attends on pack bordel Vas-y va va va va, va va va partout. Oh ouais non mais y'avait un What mais pourquoi tu t'es autoré, Je suis sur toi Que? j'allais mourir mec Ouais c'est pas la grave, de toute façon, t façon t il, mourir, peut, il ouais. peut en racheter c'est pas grave ah mais à deux secondes j'étais en train machin. de jouer. même pas, une seconde T'allais pas y arriver Freddy, je te promets que c'est vrai J'étais en train de te réal donc j'allais y arriver Non J'étais en train de te réal je te dis Non On s'en fout, on s'en fout là <rire> <rire> Non Oh non mais what Ouh. Mon bouclier il a cassé au oh. On sait bien, on... on est les premiers à avoir fait plus de 50 en first row moi hein, quand même hein. Bien joué mec Regarde, bon, le, on regarde peut On peut reprendre la strate normale. Quelle strate normale Il, y a il y a des plus de gros, il y a plus de gros. Bah ouais, c'est... en fait quand il y a les gros on fait full merde et sinon on est à peu près organisé. C'est merde ça. <rire> T'es où Chris Je suis là, je suis là. De toute façon, t'inquiète, ils sont rapides. Ça se passe vite. Oh ils sont bien rapides, ouais. Oh oh là là. <rire> oh là là. <rire> Putain, je serpille oh, Je serpille. 410. Ah, attention messieurs, ici, il y a des flaques. Hein. Ça nettoie toi. Oh là là, regarde-les, ils arrivent vite. Oh non <rire> Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il venait sur moi là. <rire> Avant ah bon, en fait, il y avait le la vague, la horde. <rire> demi tour, demi tour, il y a un demi tour, demi tour, trop tard. Ah c'est bien ça. Flash, bien. bien c'est ouais. une idée, c'est une idée. Une bonne idée. Ah, oh, il y a bon un merde, hélico carrément. <rire> oh, putain. Tu me nous ramasse comme des crevins Ouais. <rire> <rire> Hum, mmh, argent! Moule, moule, moule! Vas-y, Freddy, moula. tire dans la mare! C'est le bordel! C'est vraiment le bordel! Eh hey, merde, je rate ma flèche, putain! 124 à 4 Flapix! Ah ouais? Ils ont fait 124 du coup? Dans leur endroit. <rire> hein. En même temps, s'ils peuvent faire que d'aspirer toute la game, c'est pas très compliqué, hein, je veux pas dire, mais. Certes. Non, il disparaît, putain! Parce que bon, s'il reste dans le coin toute la game à faire que aspirer, oh ouais! Super! Chris, Chris, Chris, ulti, ulti! Pourquoi? Ah, mais t'as pas putain, ton. T'as pas ton. Fait... Tu... Putain, bah non, je l'avais pas! En plus, tu m'as fait utiliser le mien pour rien, j'ai pas compris! Non, euh... J'ai attendu ce moment toute la partie, n'empêche! De quoi de pouvoir ah. faire de l'hélico? D'être posé le cul dans l'hélico! <rire> T'en en as combien euh... T'as combien de matos 1000. Et as... donc t'as de quoi mettre combien d'hélico Je sais pas, pas énorme. Là encore deux. Hein. C'est fini. Ouais C'est fini, ça spawn terrible, il dit c'est fini. <rire> non, ça spawn pas terrible. Ouais, là c'est fini. Euh, c'était fini euh, quand je l'ai dit. C'était effectivement. Non, non, c'est quand je l'ai dit c'était fini. Putain, c'est <rire> combien Pourquoi ça? ça, but, ça 58, 250 l'autoréa. Eh, vas-y, j'en prends une d'autoréa, je m'en fous. Moi, j'ai pas le niveau pour prendre une autoréa. Niveau 54. Ils sont encore en game. Ils ont aucune arme spéciale. Mais ouais. what? Oh, pas qu'il a dit, ils ont aucune arme spéciale. Ouais, bah, quand on peut au laser, ça revient à la même. Hein. C'est une arme spéciale le laser. Mais ouais, ça on... m'étonnerait qu'il campe dans le coin, en 12 ans. Pourquoi t'es comme si t'étais de mauvaise humeur Je suis pas de mauvaise humeur, mais. Genre. Euh... Ce qui m'énerve, c'est qu que. Faut qu'il les pour fasse les avec ge... quoi Non, mais ce qui m'énerve, c'est que pour les gens, tu sais, c'est un beau ouais, score. Mais, allez, par contre, parlez-vous, quand je vois là, ça fait n'importe quoi. <rire> bah ouais, mais Chris, il se barre derrière le tank. Que... Ouais, et moi, je meurs comme une merde. T'as un leurre J'ai et... euh, ouais. pas eu le temps de le mettre. <rire> Ouais, mais alors là, c'est. Elle est belle celle-là. Ils vont me casser ma gueule hein si je wow viens. Ouais, ouais. et petit singe, hein. J'ai des singes, moi. Le respawn. Là, là, ça sonne dans mes oreilles. C'est bien là, ça, ça flotte vraiment. Oh là là, mais quel homme. Le jeu il est comme ça vieux. tu sais, s'il te plaît pas du tout, euh, n'importe quoi qui, qui sera fait sur le jeu, pour toi ça sera nul. Oh là là, <rire> Ça a rien à voir. Bah là, ce que qu fait c'est que le nul. jeu ne peut pas être dur comme le réaliste sur 4 Mais là en soi, franchement, nous c'est pas facile hein, là où on en est. Mais j'ai pas dit que vous c'était facile, justement, hein, bien au contraire. J'ai dit que les gens prennent le record qu'ils ont fait pour un beau record. Ouais, euh... je suis désolé, c'est pas un beau corps. De toute façon, un record. façon même tu en campes en haut, haut heure, même, même outre, tu campes sur le toit de, toi de Nart. Un... Euh... Oui, oui, oui. Je te couvre, y vas-y. Qu'est-ce <rire> qu'il <'est -ce rire> fait lui Allez, je mets une leurre. Oh, what, what, what, what, what, what, what, what, what laissez-moi. Mais arrête de recharger, dit au cours. j'ai le droit Vas-y Foddy, je te couvre encore, t'inquiète Large, yes si, Vous oui. avez de quoi les ralentir, une flash, un truc Ouais Vas ah, ouais Vas-y En vrai je peux encore en mettre pas mal d'hélico hein. Ah j'ai pas assez pour un lance grenade Non mais attends ah je peux pas acheter de lance grenade, faut qu'il y en ait un qui me remplace dans lance grenade J'ai un hélico, je peux te remplacer avec l'hélico Vas-y vas-y envoie <rire> Il est content Allez je te laisse les composants Chris Je passe à 58, 2 boss Putain Wouah non, mais ouais! Il jouit! Il jouit de bonheur! Ouais, bah ouais, la salle bonus des bombes alors que je suis full bombe! Ça c'est beau, ça! Ça c'est beau! J'ai assez! Ouais, j'ai assez! Il me reste 570 bordel! Oh oh oh oh! oh. What? Ah, il est venu nous gonfler lui! Ah, mais moi je vais me faire gonfler là, c'est sûr! Attends, 3! Ah, euh, j'ai mon spec Chris, si tu veux. Vas-y, mets un si tu veux. Mets une leurre au milieu là. Aucun qu'il y en a un qui pack à l'étang. Ah. Ouais, bah ouais. Oh, enculé Ah, je l'ai tué avec un coup de crosse de pistolet. Non. D'ailleurs, faut pas que j'oublie d'upload le méga ce soir. J'ai ma strat, j'ai ma strat. J'avais upload plus de la moitié des clips et j'avais arrêté. Ça a marché qu'à moitié ta strat. C'est pas grave, <rire> ça a marché quand même. Shield. Y'a un shield au milieu. Ouais. Ah, mais. Y'avait. Mais... Ah. Ouais, désolé. T'as besoin que oui. je mauto euh... Non, toi tu peux le faire, t'as combien de maths, Yoan Euh, euh j'ai assez, ouais. Vas-y, reste-toi. Non, non, t'en restes pas. Trop tard. Putain. Ouais, mais en, en, en vrai les réas sont vraiment compliqués à faire. À part si t'avais un leurre. J'ai une leurre, gros. Ah ouais. Pas grave. Par contre, j'ai plus de balles. Regardez Apéro, il se fait <rire> Je l'ai vu en direct live. Oula oula pas bien pas bien pas bien pas pas bien bien pas bien, pas bien. <rire> comment je me suis fait éclater Attends je vais faire ma strat <rire> venez venez Viens Chris Viens où Ah non voilà. Je suis au sol moi Ouais oh ouais Oh là, il faut bien. <rire> Ah ils ouais. t'ont Moi je me donne, moi je me donne. moi pour mes amis Vas-y Vas-y Valria, Valria Il y en a un sur moi ah. Valria Ça n'a pas marché Viens on fait un tour normal Sinon c'est j'ai un leurre, je peux mettre un leurre T'es avec moi oh Ouais presque ouais. Tadam Ils me sont délicaux. Ah non mais non Mais ils étaient encore au sol C'est grave, là c'est, là c'est grave Ouah, ils m'ont éclaté <rire> C'est trop Faut que je me faut Fouidi Je sais pas, on va voir C'est la fin T'as rien pour les tuer, pour les stuns Les stuns Il va bleed, Johan, si jamais je me raise pas Easy. Je me réa. Vas-y, ouais, Ah, mais il avait. What Il a quand même bleed ah Ouais, vous avez bégayé tous les deux. T'avais beaucoup de maths, euh, Yohan Bah ouais. Bah ouais. Merliche. 2100 et. De suite. De... De... De... extra, là. Et... et 1000 de normal. Je suis barré dedans, je serre le cul. <rire> Combien de bleus t'avais Bah 2150. 2150 t'avais Bah, ouais, j'attendais, moi. Je... Je... je voulais faire de l'hélico bientôt. <rire> mais, mais bon, faut m'a baisé Il s'était préparé mentalement ah, Je pas baisé que je sache tu meurs tout seul bon. Ah mais faut que t'aies un truc vieux pour les tuer Toi, euh... Ah non hein. ah, ah si, <rire> je reconnais ah, J'ai failli me faire retirer What Ah c'est bon, toi tu vas pas je me casser les de couilles de toi Je me suis tué avec mon arc Ça c'est beau ça toujours dans la bataille tu sais que mon arc ça me tue maintenant Bien fait, bien ça fait, as fait pour toi de des dégâts. Ta gueule enculé je suis à la 58 Je tue merde oh. <rire> <rire> Tu peux le tuer Voilà. Qu'est-ce que c'est que gueule Zéro Alors qu'est-ce que je vais m'acheter T'as oh, bah, rien, dis donc! <rire> tu veux tuer un une, une armée à au moins? J'ai la foute Putain, mais j'ai rien, j'ai que 120 ah. matchs moi aussi! J'ai foncé la tête la première dedans, je suis vraiment une quiche! On a les zombies spéciaux là ou quoi? J'en sais rien, mais en tout cas ce que je sais. Je vais pas parce que sinon je vais me faire saucissonner moi! <rire> bah, sinon c'est fin de partie! Hein. Saucissonner là Non, non, mais là par contre c'est vrai que je commence à y en avoir beaucoup des, des rapides là, je les vois! Et euh... <rire> quasiment que ça! Euh, J'ai mon spé si tu veux. Regarde les. <rire> tu veux le spé ou pas Euh, moi Fais voir. Euh, ça peut se faire, ouais. Putain, mais tu le mets vraiment au pire endroit tout le temps. Non, là il pouvait vraiment pas y avoir pire. Franchement, sérieux. Non, mais quoi ben... On avait le pack derrière un, nous. Mais c'est pas ça, mais c'est que moi après je reste dedans et je, je tue. Oh. oh non, mais c'est incroyable. <rire> <rire> la vitesse je à laquelle il court Attends vas-y je vais y, Valéa, y aller L'arc tes dedans, je comprends vraiment pas Bah ouais Mais quoi T'as lâché, ah ouais, t'as lâché, as lâché. Oh, Mais gros ah, non Bah ouais moi as <rire> LOL la... Ils sont sur toi non, là Mais ils sont sur moi là <rire> Regarde derrière, <rire> arrête de rigoler regarde derrière là je l'échappe à toi, faut que tu la trouves Putain moi je vais bleed Vas-y reste-toi hein. Faut que Fouedi t'aide hein, sans Fouedi tu fais pas la manche hein. Euh t'as des semtex tu peux les coucher avec les semtex et t'auras le temps de les réa T'auras le temps de les réa mais genre faut que tu fasses vraiment vite hein. ouais bah Oh bah mais mais d'accord <rire> <t 'es... rire> Il ne me réanimera pas Bah c'est une belle game, c'est une belle game Bah ouais, bravo Fin de partie Ouais Oh ah 35 C'est bien Pouah C'est beau j'ai pas regardé votre, euh, votre game mais ça avait l'air d'être bien musclé à un moment Il, il a dit The BZZ tu pu la merde chef. Tiens, tiens toi, tiens